Fini le temps passé sur des tâches sans valeur ajoutée. Concentrez-vous sur ce qui vous rapporte. Envoyez vos propositions commerciales, créez des relances automatiques et faites-vous payer rapidement et simplement. Soyez présent au bon moment, centralisez toute votre activité sur un seul outil, connectez votre agenda et votre adresse mail sur votre compte celle-ci et créez des rappels pour ne plus rater une opportunité. Abandonnez vos fichiers tableurs et professionnalisez la gestion de vos contacts. Enrichissez la connaissance de vos clients pour leur apporter un accompagnement sur mesure. Digitalisez votre cabinet d'expertise comptable avec celle-ci. Rendez-vous sur go.celci.com et profitez d'un essai gratuit.